Bye. Bonjour à tous GG, je vous souhaite la bienvenue pour l'enregistrement de ce format je teste. Oui, pour ceux qui étaient là en live dimanche, bah ils étaient là en live, on a pu parler, discuter, interagir, bon, même s'ils étaient un peu passifs là, en ce moment, mais après ils vont se réveiller, vous allez voir. Et on fait l'enregistrement des deux émissions comme ça bah ceux qui sont en live, vous avez l'émission en live et ceux qui sont en replay, vous avez une version cut où il y aura du coup les inserts, des tests de micro, tout ce que je peux pas faire là en live en, en temps réel. Aujourd'hui, on va parler d'un micro. Parce en fait, j'ai fait euh, j'ai commencé un format sur double thèse d'agg GG qui est m'a chaîne de vlog en Thaïlande avec le iPhone qui est un super téléphone, incroyable. Hein non, oui, oui, oui, faut, les vidéos est pas mal. Est-ce que ça vaut son prix Non, mais les vidéos sont pas mal et les photos aussi. Et quand je faisais les, les vidéos les photos comme ça, c'est vrai que dès que j'étais un peu trop loin qui avait du bois ça prenait tout le son autour, c'était quand même un petit peu dégueulasse. Donc je me suis dit, il faudrait quand même un petit micro sans fil. Donc j'ai regardé sur AliExpress Bim, allez, je suis tombé sur celui-là, petit micro. Alors, il existe en double hein, avec deux micros, mais moi, j'en ai besoin de quatre, un, uniquement un petit micro, un petit boîtier, un petit micro cravate, un petit récepteur. Le prix euh, prix de psychopathe hein. Alors, ça existe en La, euh, lighting. Donc ça ça doit être le lighting, OK. Ça existe en USB type C, OK. Voilà, deux USB Type C et euh, enfin deux micros, etc, etc., Voilà, USB avec lighting. Bon, le prix TTC 16,40€, mais il y a 2,83 de coupon, ça vous fait 14 euros. Bon, à savoir pour ceux qui seront un peu trop impatients, avec un Z comme cheval, évidemment, j'ai trouvé le même sur Amazon. Alors c'est pas exactement le même mais c'est la même. J'allais dire, c'est la même merde. Je sais pas si YouTube ils vont laisser passer. Non, hein, comme ça de temps en temps, ça peut C'est la même cochonnerie, <rire> cochonnerie à prix. C'est le même. Ah, ils ont changé un petit peu le design, mais c'est exactement le même et surtout le même fonctionnement. Allez, voilà la boîte par exemple. Vous reçoivez la boîte. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je l'ai vu beaucoup de fois sur AliExpress et quand vous regardez un peu les commentaires et les détails, tout le monde vous envoie le même, mais il y en a qui le vendent 15 balles, mais il y en a qui le vendent 40 balles tranquille. Hein. Voilà. Donc dans la boîte, vous allez vous retrouver avec un. Un micro, ok, qui est comme ça, et un émetteur. L'émetteur, il est plutôt classique. Alors, soit vous prenez que le boîtier, et dans ce cas, vous rechargez tout en USB type C. Ce qui est moi, ce que personnellement, ce que je préférais. Soit, apparemment, j'ai vu qu'il y en avait des vendeurs qui proposaient sans le boîtier. Donc, dans ce cas, c'est vrai que vous allez vous retrouver deux appareils. Euh, celui-là, il n'y a pas de raison, donc, qu'il soit allumé en USB. Pourquoi celui-là serait allié Ah non, mais c'est le connecteur. Hein. C'est de l'USB type C aussi. Je suis en train de me poser, euh, de questionner de moi-même. Ça, c'est l'USB type C ou pas hein, Sur le côté Ouais, non, non, ça marche pas. Oui, parce qu'il n'a pas besoin d'être alimenté, lui, en théorie. Il a juste besoin d'être alimenté par l'iPhone. Donc, lui, tu le mets au cul du iPhone, ok, comme ça, par exemple. Voilà. Ensuite, tu mets ton micro, ici, ok. Tu pas de l'allumer. <rire> si, si tu crois que tu vas le sortir du boîtier qui va s'allumer tout seul, eh bien, tu te mets le doigt euh, dans ton œil, hein. c'est sûr. Ah, non, pas là-bas. Voilà. Là, tu allumes, ok Ok, il s'allume vert, il est appéré automatiquement. Il n'y a pas rien à faire. <rire> J'ai essayé hein, de Il faire... n'y a rien à faire. tu peux, y a... voilà. Et après, quand tu as fini, okay, tu fais ton enregistrement, tu le mets là-dedans, et comme ça, on en parle plus. Hop, truc, tu mets là. Donc là, ça va être le connecteur qui va se remettre là-dessus. À mon avis, c'est juste un petit connecteur. Oui, c'est juste du plastique, en fait. Il n'y a, a rien. C'est juste pour qu'il soit pile dans, dans l'emplacement, comme ça. voilà Et là, après, bah, tu peux faire tes enregistrements. Alors. <rire> Je sais ce que vous allez vous dire. Qu'est-ce que ça donne le son Alors, je peux pas faire d'impression euh, tout en même temps là. <rire> es, vous, vous mettez, truc. Je vais vous mettre le téléphone comme ça dans l'enregistrement que j'ai fait cet Ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez voir la vidéo. Ceux qui me suivent pas sur Instagram et ceux qui arrêtent son... rond ceux qui regarderont ça en replay. Pourquoi j'ai mis le téléphone à l'horizontale Je sais bien qu'en mode story, ça va pas être bon. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> je sais, il parle trop. Ah, allez, sais, tu vas trouver. Allez, rendez-vous ce soir. J'ai des vidéos. Je te mettrai le lien. T'as plus qu'à cliquer maintenant. À tout à l'heure. C'était deuxième... ouais, le deuxième. Là, c'est Bonjour Instagram. Ce soir, je vous donne rendez-vous sur GLG vidéo. On parlera notamment ça, de ça. son avec mon iPhone. De ce que j'ai fait. Alors moi, tu pris vois le modèle iPhone avec le. C'est. Alors, c pas incroyable, encore une fois. Si je parle trop fort, ça sature. Bien évidemment. Il n'y a pas de réduction de bruit de rien. Mais quand il y a du vent, bah voilà il faudrait mettre une petite mouflotte. Mais 16 balles. À partir du moment où tu sais que ça vaut 16 balles. Que la liaison se fait bien, qu'il n'y a pas de temps de latence et tout, quand tu regardes la vidéo, là tu te dis, je vais parler doucement, tu poses ta voix un petit peu comme ça, parce que tu sais que le micro est là, donc tu évites de gueuler comme un putois comme moi. Plus ce joli micro, il est vrai avec son boîtier, il n'y a pas de batterie apparemment à l'intérieur, c'est vraiment juste pour pouvoir le, le recharger et tout, mais voilà, tu branches en USB type C, tu mets un côté, tu mets l'émetteur et un côté, tu mets tu mets ton micro et puis ça se recharge en USB type C. Fin... 16 balles sur Amazon, c'est vraiment vraiment la folie, vous trouverez le lien directement sur GG Vidéo. Petit café à Ionic Roster Café, j'ai pris ma petite veste parce que, non pas qu'il fasse froid, mais le soleil tape et après je me prends des petits coups de soleil sur les bras. Faut quand même pas déconner, voilà. Bon, la vue est quand même plutôt sympathique, le café aussi, on hein, boire ça, puis voilà, ça permettra d'avoir des roches pour ce soir, c'est ce qu'ils vont demander, mais que donne donc un petit peu cette qualité vidéo, enfin cette qualité audio du micro bah, Maintenant tu sais bariton comme ça, tu dis je pose un peu ma voix, tu parles doucement et donc du coup tu dis voilà doucement parce que le micro il est là de toute façon et si jamais il y a vraiment du vent tu peux à mon avis arriver à bricoler une petite mouflotte ou alors tu le mets en dessous de ton t-shirt pas trop contre la peau ça va frotter et ça permet d'avoir vraiment une solution qui est vraiment très intéressante et surtout qui est à prix euh, incroyable alors oui à mon avis il y a mieux hein il y a mieux mais dans le but c'était vraiment il fallait un truc rapidement je l'ai commandé je l'ai eu en trois jours et ça permettait d'avoir un micro puisque que là 1 voilà le 2 on quand même dirait oui, des fois je mets la main devant le truc même si je fais attention là au moins à partir de la vidéo numéro 3 il y a un micro cravate j'ai un micro cravate avec la caméra sport quand je vais faire le trip et comme ça j'ai un petit micro cravate pour faire mes enregistrements la WTS, puisque ça passe toujours beaucoup mieux de se mettre en compte touriste avec un téléphone et de filmer comme ça que de sortir une caméra sport avec le micro qui dépasse et tout voilà les gens ont toujours un petit peu peur alors, petit bilan sur le faire à ce micro. Je trouve que le son est vraiment très correct. Encore une fois, pour 16 balles. C'est quand même un micro sans fil. Ça existe en USB type C et en lighting. Bon, l'intérêt du lighting, c'est voilà, c'est plug and play. L USB type C, encore une fois, ça va dépendre de, de certaines marques de smartphones. Il sait qu'il y a des téléphones où quand tu branches un UTC, ça marche pas. Il faut aller dans les réglages, forcer le truc en disant, non, mais là, le micro, il faut passer par là-bas. Voilà. Bon, là, avec le, le iPhone, c'est trop bien. Et ça marche super, super bien. Le produit, pour l'instant, il marche. Il est pas encore tombé en panne. Le boîtier, par contre, n'a pas de, de de batterie hein. voilà c'est juste pour plugger et pour pouvoir recharger les écouteurs pour éviter de tout compte fait bah, de mettre que ça au bout d'une prise ce qui revient un petit peu au même quand même on est un peu d'accord voilà donc tu peux je te mets les liens dans la description soit si tu voulais commander sur euh, aliexpress sauf que aliexpress il n'y a pas d'affiliation et qu'il va falloir que tu un mois voilà sinon tu peux le commander sur, Am sur amazon Là Amazon, il y a un lien d'AliExpress et puis AliExpress ils vont me donner au moins des fois c'est deux ou 3% hein. donc 2 ou 3% de 15 euros Ouh. Ah oui, je pars en vacances, on l'a dit voilà. Donc le produit, il est plutôt intéressant Après, bon, je pense que quand vous allez en bas, il y en a plein d'autres modèles Avec des mouflottes et tout Mais le but, c'est vraiment d'essayer le moins cher des moins chers Et je pense que ça a répondu un peu à mes attentes Tu mets un commentaire en toutes ces vidéos Pour dire ce que tu as pensé de ce micro Est-ce que pour toi, bah oui, 15 balles, tu n'as pas besoin de plus Ou alors tu as besoin de plus, tu as déjà un autre en lighting Et dans ce cas, tu mets ce que tu as ça, Je pourrais peut-être en acheter un aussi un peu mieux que celui-là hein, Parce que malgré tout, hein, au bout un moment, on veut toujours mieux de mieux Si tu mets un commentaire je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour je réponds aux commentaires, et tu peux mettre également un pouce en l'air, parce que oui, tous les pouces sont permis t'as aimé les pouces en l'air, t'as pas aimé les pouces en bas ça vaut aucun 16 balles, hein. c'est marqué dans le kit, 16 balles, voilà, si t'as moins cher, aussi bien moins cher, tant mieux, hein, mais euh... non, je pense pas allez, Donc on reprend le fil du chat je vais lire un peu vos commentaires, et on fera les deux enregistrements tout à l'heure tout à l'heure, on parle de Tongue, voilà et bonne journée à tous, bye bye